Et donc le moment de, de conclure ces deux journées que nous avons consacrées au sujet « Sauver le bien commun », cette idée que euh, Challenge a eue avec euh, l'École d'économie de Toulouse, TSE, et puis avec le partenariat de nos amis des échos. Jean Tirole, vous qui avez été un peu à l'origine de, de cette idée-là, euh, qui nous avez accompagnés pendant ces deux jours, quelles leçons vous en tirez de ces, cette dizaine de sessions que nous avons eues, cette trentaine d'intervenants qui se sont succédés Oui, tout d'abord, on a eu des, des sessions extrêmement riches. Euh, moi, j'ai appris beaucoup pendant ces sessions. Et, et je voudrais remercier d'abord tous les intervenants, parce que vraiment, ils ont été très bons. Euh, Qu'est-ce que j'en retiens Qu'est-ce qu'on devrait en retenir euh, Je fais attention, parce que j'ai beaucoup écrit dans l'économie du bien commun que... Nous entendons ce que nous voulons entendre et nous voyons ce que nous voulons voir. Et donc, euh, je suis victime du même biais cognitif. Euh, et donc, il faut, il faut que je mette un petit bémol sur ce que je vais dire. C'est clair que euh, le bien commun, ça se réalise à plusieurs niveaux. Euh, ça va de, de l'individu à l'État, à, à l'ordre mondial, d'une certaine manière. Donc, euh, l'individu, il doit aussi comprendre quelle doit être sa contribution au, au bien commun. Euh, et ça a été dit un certain nombre de fois dans les dans les sessions par exemple sur la session sur l'environnement. Euh, l'importance par exemple que les gens acceptent et les entreprises comme les individus acceptent euh, de payer une taxe carbone ou un prix du carbone euh, quelque chose qui serait efficace alors je sais que c'est pas très populaire mais quelque chose qui serait efficace et penser que ça va rien coûter euh, de, de combattre le réchauffement climatique c'est vraiment une croyance motivée encore une fois c'est quelque chose que, que nous voulons croire mais qui n'est pas vrai euh, on a parlé aussi ce matin de de l'investissement ESG, c'est-à-dire l'investissement socialement responsable. Euh... Et ça, c'est important, mais je pense qu'à la fois Catherine Casamata et Jean-Laurent Bonafé ont très bien expliqué qu'en fait, euh, dans un équilibre où l'investissement socialement responsable devient plus important, ce que je souhaite profondément, euh, il faudra accepter aussi de, de toucher un peu un, un rendement un peu plus faible sur ces, sur ces investissements. C'est normal d'ailleurs, parce qu'on a un service supplémentaire, on contribue au bien commun, et, et donc, euh, on sera prêt à payer normalement un peu plus cher pour, pour des obligations vertes ou des, des actions vertes, c'est-à-dire avoir un rendement un peu plus faible. Donc il faut, il faut qu'en tant qu'individu, on accepte ce genre de choses. Alors après, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc, euh, par exemple, je reprends l'exemple du carbone. Il est important que l'État prenne ses responsabilités, non seulement sur une tarif tarification du carbone, mais aussi sur, euh, sur la recherche et développement et d'autres politiques. Euh, et ça, euh, plutôt que d'essayer de se défausser, essayer de se défausser, de se défausser sur, sur les entreprises, sur les banques centrales. C'est euh, le rôle de l'État de prendre ses responsabilités et de ne pas se défausser. Alors après, enfin, il y a le mu niveau multilatéral qui est entré un certain nombre de fois dans nos interrogations hein, pendant ces deux jours. Euh, donc on a parlé de nouveau du climat puisque c'est un bien public mondial, donc il faut que tout le monde s'y mette, tous les pays s'y mettent, ce qui exige évidemment des transferts euh, vers des pays plus pauvres. Euh, donc on a parlé aussi de, de fiscalité, euh, très important, donc un soutien très fort au processus de l'OCDE, le processus de BEPS, euh, sur euh, l'érosion fiscale, de faire en sorte que les multinationales soient, soient taxées. Euh, et Joe Biden a, a poussé dans ce sens-là, alors a poussé peut-être dans le sens américain de la chose, mais disons que c'est important de reprendre le multilatéralisme. Et enfin, et on en a parlé, beaucoup parlé au sujet des vaccins. Alors justement, euh, euh, je fais référence à ce qu'était euh, l'adresse... Euh, euh, préliminaire qu'a eu l'amabilité la, de faire le président de la République pour lancer ce sommet. Et à la fin, il disait, euh, j'attends des économistes, des propositions. Et je voulais prendre quelques-unes propositions qui sont venues au cours, donc, de ces, euh, de ces différents débats. Et en matière de boussole, du bien commun, vous vous placez là, Jean, hein, puisque vous avez écrit ce livre. Et donc, sur un certain nombre de propositions que je vais prendre, euh, j'aimerais avoir votre avis, effectivement, euh, si ça va dans le bon sens. On l'a vu tout à l'heure, pour euh, qu'il y a consensus sur la, la question de la, de la taxation minimum des multinationales. Je fais référence à la, la table ronde précédente, justement, euh, de, sur la santé, où Marisol Touraine avait évoqué euh, l'idée qu'il fallait euh, Prévoir euh, un accès libre aux brevets des pays du Sud dans toutes les négociations qu'on faisait euh, dans les contrats avec, par exemple, l'Union européenne. Est-ce que bonne chose, mauvaise chose Alors, il faut euh, pas une expropriation des brevets parce que sinon, à la prochaine pandémie, on n'aura pas de vaccin. <rire> Mais disons qu'il faut contrôler les prix et surtout contrôler les prix pour les pays pauvres et c'est ce que United a essayé de faire justement avec ce patent pool qui est un regroupement de brevets et de transferts de technologies qui bénéficient aux pays pauvres. Mais il faut savoir que pour le bien commun, les pays riches doivent payer sinon personne ne va payer et on n'aura jamais de vaccins ou de médicaments. Alors, deuxième sujet, toujours sur les vaccins, c'est euh, une proposition qui est euh, euh, sortie du cœur de euh, Abidjid Banerji, hier, dans la, la session que nous avions eu ensemble, il dit « mais euh, il faut dépenser au moins 50 milliards de dollars pour la vaccination euh, de l'ensemble du monde ». Alors. La réponse, c'est oui, parce qu'on euh, n'est pas assez généreux. Euh, donc là, on va donner, la France va donner un, un peu de doses excédentaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais in fine, il va falloir produire plus, augmenter les capacités, faire du transfert de technologies, mais il faut aussi financer tout ça. Et donc, euh, COVAX a reçu, je crois, 4 milliards de la part de, des États-Unis, 3 milliards de l'Europe, alors qu'il faut 50 milliards. Et c'est clairement pas suffisant. Ceci dit, 50 milliards, même d'un point de vue purement égoïste. Oublions complètement les questions humanitaires. D'un point de vue purement égoïste, on ne veut pas que dans six mois, un an, deux ans, trois ans, euh, de nouvelles variantes nous reviennent en Europe ou euh, aux États-Unis. Donc, d'un point de vue purement égoïste, il est important d'éradiquer au maximum cette, euh, cette, cette pandémie et pour ça, il faut aussi aider les pays pauvres à, à dépenser. Les 50 milliards, quand on réfléchit par rapport aux sommes qui ont été dépensées rien qu'en France, on, on est à 200 milliards, je crois. Euh, c'est pas grand-chose. Le problème, c'est toujours le problème du multilatéralisme. Personne ne veut payer les 50 milliards. En fait, il faudrait... C'est comme, comme d'ailleurs les transferts de fonds pour le climat. Il faudrait qu'il y ait un accord mondial des pays riches pour transférer cet argent. Euh, les 200 milliards, ce n'était pas pour la vaccination en France, c'était pour l'ensemble des programmes qui ont permis effectivement de euh, passer la pandémie avec le minimum de, de, de souffrance sociale. Euh, il y a eu tout à l'heure une passe d'armes assez étonnante entre le commissaire européen Thierry Breton et le nobel Bengt quand Breton a dit euh, « euh, la commission doit organiser la scène digitale ». Est-ce que euh, euh, notre prix Nobel a eu raison de s'offusquer de cette volonté de gendarme de Thierry Breton Alors, euh, tout dépend de ce qu'on met derrière « organisé hein. ». Euh, quel est le rôle de l'État là-dedans euh, Planifié, sans doute pas. Il euh, y a quand même des statistiques très inquiétantes. Euh, si vous regardez les 20 plus grosses entreprises tech mondiales, 11 sont américaines, 9 sont chinoises. Quand vous regardez les 100 start-up les plus grosses au monde, euh, il n'y en a que deux en Europe sur les 100 et encore elles sont en Estonie et en Suède. On n'en voit pas en France. Euh, donc ça veut dire que la, la richesse future qui permettra aussi de financer notre système social n'est pas là pour l'instant. Donc il y a un problème et je suis entièrement d'accord avec le commissaire pour dire qu'il y a, y a un gros problème. Ceci dit, c'est pas en étant directif qu'on va résoudre ce problème. La, la façon dont on peut résoudre le problème, c'est par de la politique industrielle intelligente. La plupart de notre politique industrielle n'est pas intelligente, mais il y a de la politique industrielle intelligente. Et c'est ce qu'ont fait les États-Unis avec, ça a été mentionné dans plusieurs sessions, avec l'initiative d'ARPA, euh, de la défense euh, américaine, euh, BARDA, euh, la NSF, c'est-à-dire National Science Foundation qui finance les universités, euh, National Institute of Health. Et en Europe, on a le Conseil européen de la recherche euh, qui euh, performe très très bien et qui, je devrais le rappeler, a financé des bourses de recherche à des chercheurs euh, sur des sujets très difficiles mais ça a donné naissance aux au vaccins de BioNTech et d'AstraZeneca. Donc c'est vraiment très important, de même que Moderna avait eu des financements de NIH. Donc C'est vraiment très important, c'est de la politique industrielle indépend... import... euh, utile, mais indépendante, faite par les scientifiques, décidée par les scientifiques. Et un des problèmes du Conseil européen de l'innovation, qui est une bonne initiative, qui est plus en aval que le Conseil européen de la recherche, c'est que finalement la Commission européenne a gardé le pouvoir sur les décisions. Je pense que ce qu'il faut, c'est des vrais managers, des managers qui soient des scientifiques, qui connaissent le sujet, qui interrompent les projets, c'est-à-dire que euh, la plupart des projets risqués doivent être interrompus, il faut bien comprendre. 9 sur 10 doivent être interrompus. Et donc il faut vraiment des managers qui euh, fassent du bon travail et après ça crée un écosystème autour. Ce n'est pas l'État qui décide de l'écosystème. Alors quand on parle de bien commun, on parle volontiers, assez facilement de taxation. Euh, L'économiste euh, Stéphanie Stanchova hier nous évoquait, allez il faut augmenter les droits de succession. C'est bien pour le bien commun alors, il y, a le, il y a le pour et le contre. Le pour est clair, je pense que c'est l'égalité des chances. Parce qu'effectivement, on n'a pas d'égalité des chances ni éducatives. on le voit très bien en France, on a un système extrêmement inégalitaire, mais aussi dans, dans l'héritage de la richesse, qui permet quand même, ne l'oublions pas, un certain nombre de choses, par exemple, de, de, de ne pas avoir... À, de pouvoir faire ses, faire ses études sans travailler, etc. Il y a, il y a un problème, il y a un problème qui, est, qui est clair de ce côté-là. Et euh, avoir une taxe sur l'héritage, je pense que la plupart des économistes euh, sont pour. Euh, alors, le problème que, que mentionnait Stéphanie Stancheva, c'est pas l'existence d'une taxe. On en a une en France et les taux sont relativement élevés d'un point de vue mondial. Le problème, c'est qu'il y a des trous dans la passoire, comme souvent en France. C'est-à-dire qu'on crée une, une, une taxe, mais d'un autre côté, à des niveaux assez élevés, mais qui ne rapportent pas grand-chose parce qu'on crée des échappatoires, donc les niches fiscales. Et alors euh euh, toujours sur le domaine de la taxation, toujours en vedette, et je pense qu'on va l'avoir compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure avec Joe Biden et ses 1000 milliards d'enrichissement des riches, c'est euh, une taxation plus forte des, des, des fortunes. Euh, bien entendu, euh, euh, Hélène Ray nous l'a dit tout à l'heure, mais également Esther Duflo avec beaucoup de force. Euh, Est-ce que c'est le bien commun qui euh, commande ça Alors, derrière le voile l'ignorance effectivement, on pourrait se dire que j'ai... Euh 3 milliards ou 200 milliards, ça change pas grand-chose à, à ma vie. Et donc, euh, il est bon de redistribuer cet argent. Donc Derrière le voile c'est il faut garder les incitations, évidemment, à développer des, des choses qui sont utiles socialement. Euh, Philippe Aguillon distinguait entre Steve Jobs et, et Carlos Slim. Euh, ceci dit, Steve Jobs a utilisé beaucoup de, de la recherche américaine euh, publique. Il hein, ne faut pas oublier cette règle là euh, Mais il a créé des produits qui sont extrêmement utiles. Euh, alors après, euh, sur cette taxation, je pense qu'il y, y, y a un problème spécifique américain parce que la taxation aux États-Unis euh, des gens aisés est extrêmement faible. Donc j'attends toujours de voir les États-Unis euh, qui ferment leur propre niche fiscale. Et qui taxe la richesse aussi parce que c'est bien beau de dire ça, mais pour l'instant on voit pas. On a on a des on a ce qu'on n'a pas en France. On a énormément de, de multimilliardaires, enfin de, de billionnaires, de milliardaires euh, qui, euh, qui paient très peu d'impôts. Et, et à ce moment-là, effectivement, j'attends toujours de voir Joe Biden faire quelque chose à, à ce sujet. Alors commençons par les Américains. Revenons en Europe pour le dernier point que je voulais voir avec vous, qui est peut-être celui qui est le, le plus prometteur au, autour de la taxe carbone. Mais on a vu qu'il y a un biais, pour éviter le mot « taxe », en tout cas c'est ce que Christian Gaulier évoquait dans la, la session qu'il introduisait, qui était par le biais de augmenter l'utilisation euh, des quotas Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que euh, l'industrie et l'énergie qui euh, sont concernés par ça. Ils voudraient l'étendre au transport, attention, parce que euh, ça ressemble quelque part à euh, quelque chose qui a provoqué des révoltes euh, l'année dernière en France, euh, il y a deux ans, pardonnez-moi. Est-ce euh, qu'effectivement, est généraliser ces quotas, c'est un bon moyen, effectivement, de se familiariser globalement avec la taxe carbone ben, Il y a une question de, de justice et d'efficacité à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, s'il y a des secteurs qui ne sont pas soumis à une taxe carbone ou à un quota, ça veut dire qu'ils peuvent polluer à un, à un coût très faible. Ça ne leur coûte pas grand-chose et donc il n'y a pas de responsabilisation de ces secteurs. Donc c'est très important d'un point de vue efficacité, d'un point de vue justice aussi, parce que les gilets jaunes avaient raison de dire écoutez, nous on paye une taxe carbone de, de 55 euros et regardez ce qui se passe dans... Pour les transports routiers, pour le transport aérien, pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les taxis, pour etc, etc. Donc on a un gruyère. À partir du moment où on a un gruyère, c'est plus, plus politiquement vivable. Et donc parce qu'il y, y, y a des tas d'échappatoires, il y a un lobbying terrible pour être parmi ceux qui ne, ne paieront pas de taxe carbone. Donc je suis entièrement d'accord avec Christian Gollier qu'il faut euh, soumettre une taxe car à une, à une tarification du, du carbone, pas forcément une taxe. Ça peut être un quota au niveau européen. Et donc, il faut faire rentrer le transport et les logements, même s'il y a des, des, des objections à tout ça. Mais je dirais deux choses. La première, c'est que, premièrement, euh, les subventions sont des taxes. Les gens ne le savent pas. En fait, ils paient souvent beaucoup plus qu'une taxe carbone par tonne de carbone évité. Mais ils le voient pas parce que c'est mutualisé dans leurs impôts, parce que c'est mutualisé sur leurs factures d'électricité. Euh, ils ne le savent pas. Ils paient des tas de taxes carbone sans le savoir et à des niveaux plus élevés par tonne de, de carbone évité, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut faire sur tout, et donc y compris les importations. C'est-à-dire qu'il faut euh, que quand on importe des, des, des produits de, de pays sur lesquels on, y a aucune taxe carbone n'est prélevée, et donc des, pollu des pays très polluants, euh, il faut une un aux frontières et là, on boucle la boucle avec Emmanuel Macron qui avait euh, terminé son discours d'ouverture en évoquant le fait qu'il fallait effectivement euh, euh, que cette euh, moyenne taxer les, les, les, les importateurs euh, également, soit mise en place. Et je crois qu'il pourrait y avoir, dès les prochains mois, quelque chose qui serait mis en œuvre. En tout cas, euh, arrivant au terme de ces deux journées, euh, je voulais vous remercier euh, réellement, donc euh, Jean, de nous avoir euh, euh, inspiré cette idée. Euh, je remercie aussi toutes les, les professeurs de euh, Toulouse, de l'École économique de Toulouse, qui nous ont accompagnés tout au long de ces deux jours. Bien entendu, euh, les, euh, les effectifs de, des échos qui nous ont aidés à, à mettre en place euh, ce bel événement, nos partenaires sans lesquels on ne pourrait jamais faire de manifestations euh, comme celle-ci, et puis bien entendu aussi tous les journalistes de Challenge qui ont animé à mes côtés euh, les tables rondes, qui en ont écrit, et puis surtout euh, allez vite sur le site de challenge.fr pour retrouver ces tables rondes et les vidéos. Merci à tous, et donc on se dit à l'année prochaine, cette fois-ci à Toulouse, jean voilà. Merci beaucoup et à l'année prochaine, donc, pour le prochain Sommet du Bien commun.